Bonsoir ou bonjour frères et sœurs Hommes, femmes Donc, euh, bénit le Seigneur pour la journée d'aujourd'hui La santé qu'il nous donne La vie qu'il nous prête en ce jour Donc ce n'était pas forcément prévu ces derniers jours De faire de partage ou voilà, on voulait aussi euh, rester dans la présence du Seigneur, nous ressourcer, nous, qui nous aide, qui nous bâtisse, qui nous fasse grandir aussi encore, qui continue à nous, nous fortifier. Donc euh, j'espère que tout le monde va bien, que, voilà, ce, que ceux qui, et, et celles qui ont l'habitude de suivre les, euh, les partages, de suivre les, les, les enseignements, les, euh, les messages, voilà, les chants, voilà, ce, cette chaîne que le Seigneur nous a prêtée, nous a, prêté, a confiée hein, tout simplement pour diffuser la parole. Il a permis surtout de créer pour diffuser massivement l'évangile. Donc, euh, voilà, frères et sœurs. on euh, vous voilà. Et surtout, on voulait aussi remercier aussi tous ceux et celles qui, qui nous soutiennent et euh, tous ceux aussi et celles qui, qui nous soutiennent par la prière et ceux aussi qui font des dons aussi pour soutenir la vision. On bénit le Seigneur. Et, euh, et par ailleurs, bientôt, on va sortir un litchi aussi pour soutenir une sœur qui est en difficulté. Enfin, difficulté. Voilà, qui élève seul ses enfants et euh, pour qu'on puisse la soutenir donc le litchi sortira dans quelques jours pour, pour pouvoir la soutenir et euh, voilà en fait nous, nous voulons vraiment soutenir le corps, aider les enfants du Seigneur ceux et celles qui sont, qui sont dans le besoin selon les moyens que le Seigneur nous donne et selon la, les capacités qu'il peut donner à chacun donc euh, et c'est beau de voir que que des frères et soeurs sont soutenus voilà euh, pour euh, aussi vivre correctement, vivre aussi en ben avec ce qu'il faut pour, euh, pour vivre. Quoi. Donc, on bénit le Seigneur. Donc voilà, frères. en tout cas, merci pour vos prières, merci pour tous euh, vos encouragements aussi. Vos encouragements, vos prières. Et euh, c'est très encourageant voilà, pour la suite de, de notre marche. Et euh, voilà, on bénit le Seigneur de, du salut qu'il nous a donné. Par sa grâce, nous sommes sauvés par grâce. Hein. Donc c'est pas par nos, nos propres efforts. Nos propres forces, que nous sommes sauvés, mais tout simplement par la grâce du Seigneur qui est mort pour nos péchés. Et euh, c'est une grâce. Voilà, on le bénit. Donc voilà, frères et sœurs. Donc, euh, vous avez pu voir le titre de ce partage. Hein. Enfin, partage aussi, en même temps un partage. Hein. Ça, forcément, ce sera aussi en même temps un partage. Et euh, que papa soit glorifié. Alléluia. Donc, du coup, euh, le titre, vous avez pu voir le titre... Le titre, peut-on enregistrer une conversation téléphonique à l'insu d'un frère ou une sœur ou d'une personne Voilà, en gros, euh, un frère ou une sœur ou même un, un converti ou un païen ou euh, peu importe la personne. Voilà. Euh, donc euh, voilà, on va un peu partager sur ça. Voilà. Donc voilà, peut-on enregistrer un frère ou une sœur Voilà, je vais reprendre le... Le titre « Peut-on enregistrer une conversation téléphonique à l'insu d'un frère ou une sœur ou d'une personne ?» Et, euh, et euh, donc, du coup, euh, frère, euh, vous savez, euh, ce qu'on dénonce, euh, lorsqu'on dénonce quelque chose, euh, il ne faut pas se retrouver dedans, voilà, ou bien s'en être simplement repenti, ou ne pas le pratiquer, ou ne pas voilà, ne pas faire ces choses, vous voyez. Donc, il y a plusieurs... Toutes ces caractéristiques, hein, ne pas, lorsqu'on dénonce quelque chose, ne pas être dedans, ne pas se retrouver dedans soi-même, sinon on serait hypocrite en vérité, et on serait faux, ou soit euh, s'en être simplement, sans être simplement repenti. Et je pense euh, ce cas de figure, euh, on l'a on a tous fait, je pense, hein, on, a, on, a, on a tous fait. Moi-même auparavant, j'ai pu faire ça aussi pour, euh, comment dire, euh, avoir les bonnes versions, etc. etc. Mais en avançant, en fait, on s'est rendu compte que euh, ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Et, euh, et par la suite, ben, ce que moi-même j'ai eu à faire, c'est prendre des témoins lors des conversations téléphoniques que j'ai pu avoir pour régler des choses ou euh, que les bonnes versions soient bien entendues par chacun. Donc maintenant, je, depuis pas mal de temps, je prends des témoins, deux, trois personnes, et on appelle une personne pour échanger, pour. Euh, voilà, c'est ce qu'on fait de, de plus en plus. Et je bénis le Seigneur. Voilà. Comme le, le dit la parole, hein. on peut le voir aussi dans, comme, vois, là, comme je comme je vous ai dit, hein. moi de plus en plus, la manière dont je fais les choses, moi personnellement, c'est de prendre des témoins et d'appeler euh, des personnes pour, comme on le fait de plus en plus, euh, voilà. Appeler la, la, la personne avec deux, trois témoins et en échange sur des faits bien spécifiques. Et comme ça, là, ben, chacun entend la même version. Et comme ça, si moi je peux oublier tel propos, ben, l'autre a entendu, vous voyez Plutôt que prendre un, un enregistreur Ou un téléphone Mis à côté, appeler quelqu'un comme si de rien n'était Et l'enregistrer frère et sœurs Et après aller diffuser tout ça partout L'audio Frère c'est grave ça mes amis C'est très grave Et euh, avant de prendre la Bible On va même voir par rapport à la loi Qu'est-ce que dit, nous dit la loi Parce qu'on vit dans un monde et il y a des lois euh, Par rapport à ça Et je crois que ça ça va, ça va Je crois que Maintenant, lorsque ben, chaque chrétien va se faire, ou une personne, ou voilà, là c'est plus pour les chrétiens que je parle, voilà, c'est l'église. Et je pense que si les inconvertis en entendent cela, ben, ça va les, les conforter encore dans, dans, dans tout ça, parce que c'est la, la loi aussi. Donc du coup, euh, maintenant, je crois que quand un coup de fil va être passé, ou on va t'appeler, ben, maintenant on va demander, est-ce que je suis enregistré hein, soit, Je pense que c'est ce qu'on va, ce qu va dire maintenant, d'entrée. Est-ce que la conversation est enregistrée Après, la personne peut dire non tout de suite, et après au fur de la conversation, elle peut appuyer sur le bouton et enregistre Après elle va dire non, peut-être que, non en fait j'ai dit avant, tu m'as demandé avant, c'était pas encore fait. En fait, peut, en fait on peut être malicieux mes amis, je, te, je vous dis la vérité, c'est grave mes amis ça. il oui, y a plein de choses mes amis. Donc on va voir, euh, on va développer un peu par rapport à tout ça et je vous dirai un peu ce qui s'est passé par rapport à ce, pourquoi, pourquoi ce message voilà, parce que je suis, je suis scandalisé quand même, scandalisé frère et soeur quand même. Et euh, donc voilà. Et euh, donc du coup, alors, la loi nous dit quoi Enregistrer une conversation pour obtenir une preuve est-ce légal Avec les nouvelles technologies et fonctionnalités, ça c'est sur un euh, commissaire de justice, c'est sur internet, hein, c'est crta, CRTA.huissier. Voilà, je vais vous dire le, le, d'où vient cette source. Euh, tac, tac, tac. S'il y en a qui peuvent faire des recherches, cta.huissier.fr, un comme ça. Voilà. Alors, enregistrer une conversation pour obtenir une preuve est-ce légal Avec les nouvelles technologies et fonctionnalités proposées sur nos smartphones, il est aujourd'hui particulièrement aisé d'enregistrer une conversation à l'insu de son ou de ses interlocuteurs. Selon la situation litigieuse, une personne peut naturellement vouloir obtenir un élément de preuve en enregistrant des propos litigieux. L'intention première n'est certes pas de porter atteinte à la vie privée de l'interlocuteur, mais d'avoir en sa possession un élément de preuve pour faire valoir ses droits. Cependant, ce mode de preuve fait l'objet de vifs débats. Voici pourquoi. Donc on, voilà, on continue. Que dit la loi En matière civile, sociale ou commerciale, la retranscription d'un enregistrement vidéo ou audio effectué, effectué -moi, à l'insu d'un tiers n'est pas possible. Donc euh, on voit par là que même lorsque nous on passe un coup de fil, quelque part ou dans les services, on nous, on nous demande souvent voulez-vous que cette conversation téléphonique soit enregistrée Vraiment faux. Et souvent, ça vous dit appuyer sur un ou dièse si vous voulez refuser l'enregistrement. Le, Donc, en fait, on voit même que là, le monde lui-même nous propose d'être enregistré ou non être enregistré, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs Et ça doit nous interpeller, en vérité. Donc, en fait, lorsque nous, enfin nous, chrétiens, qu'on a tous pu faire ça. Comme j'ai dit auparavant, on a pu faire ces choses. Et de plus en plus, ben, la manière dont moi, je fais maintenant, c'est de prendre des témoins. Je ne fais plus ça, en fait. Je prends des témoins pour appeler les gens, pour vérifier. Je prends des témoins, vous voyez, frère et sœur et euh, voilà, voilà pourquoi tout à l'heure j'ai dit, lorsqu'on prêche quelque chose, il faut, euh, on dénonce quelque chose, il ne faut pas être dedans, vous voyez, frère et sœur Sinon, c'est on on la comédie, sinon. On ne veut pas dénoncer quelque chose et être dedans même, en même temps, frère et sœur. Sinon, on est faux, vous voyez, frère et sœur On est faux, on n'est pas vrai, ou soit sans, sans être repenti. Voilà les deux, les deux cas, je dirais. Et euh, donc voilà frères et sœurs, Alléluia, papa est bon, notre maître est, mer est merveilleux, et on dit voilà, dans le, toujours la loi, hein, en matière civile, sociale ou commerciale, la retranscription d'un enregistrement vidéo ou audio effectué à l'insu, hein, on dit bien à l'insu, c'est-à-dire en cachette. Oui frères et sœurs, donc en fait cette position n'est pas bonne de prendre un enregistreur ou un téléphone. Enregistrer une conversation en cachette Mais frère c'est pas, pas la lumière ça Vous voyez frère et soeur C'est pas la lumière Donc si c'est pas la lumière ben, c'est forcément les ténèbres Vous voyez frère et soeur Et, euh, et c'est ce qui est beau euh, Lorsque nous sommes chrétiens C'est d'aimer la vérité C'est d'aimer euh, Ben voilà je vous ai dit hein, Je me suis même mis dans le, dans le lot Vous voyez frère je me suis même mis dans, dans le sac Vous voyez frère j'ai dit ça je le faisais aussi Ça m'est arrivé de le faire auparavant vous voyez, frère et sœur. Et dorénavant, ben, depuis, hein, maintenant, ben, on fonctionne comment ben, On prend des témoins physiques, comme le dit la parole. On va prendre euh, la Bible dans Matthieu, par exemple, 18, Matthieu 18, verset 15. Mais si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné son, ton frère. Vous voyez, frère et sœur. Mais s'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes, afin que la bouche de deux ou trois témoins, voilà, toute parole, soit ferme. Vous voyez, c'est beau ce que dit la parole là Afin que par la bouche de deux ou trois témoins Toute parole soit ferme C'est-à-dire que les témoins que nous allons prendre eh bien, Ils vont aussi, euh, comment dire, être Agir comme aussi ben, témoins J'ai entendu, non, c'était pas ça qui a été dit Voilà ce qui a été dit, voilà ce comment voilà. Et c'est comme ça en fait que les, la lumière avance C'est comme ça que la lumière se fait Sur tous les problèmes, les histoires qu'il peut y avoir Parmi les chrétiens, dans l'église Parmi les frères et sœurs c'est comme ça qu'on doit agir en fait en vérité Parce que si on n'agit pas comme ça en, fait, en vérité Il va se passer quoi Il va se passer que ben, ça, En fait ça va, créer des, des, des, des, des, ça va créer des problèmes en fait en vérité Ouais frère et soeur C'est à dire que euh, En fait le fait de prendre deux ou trois témoins Ça, ça permet aussi que ben, Que toute parole ben, soit ferme Comme dit la parole toute, toute parole soit ferme Que soit, tout soit dit dans euh, Tout sera dit et tout sera retenu par les témoins aussi comme ça, on ne pourra pas dire « Ah non, mais c'est faux !» Non, les témoins, ils ont entendu les témoins. Les témoins étaient là, ils ont entendu. Voilà pourquoi ben, c'est important ben, de prendre deux ou trois témoins. Lorsqu'il y a des choses à régler, de, de, de prendre deux ou trois témoins. C'est biblique de faire ça, frère et soeur. Vous voyez, frère et soeur Alléluia Donc, euh, Et on voit aussi dans Deutéronome 19, verset 15. « Un seul témoin ne se lèvera pas contre un homme pour une, une, une iniquité ou un péché quelconque. » Voilà pourquoi ben, des gens veulent enregistrer pour... Euh, Comment dire Faire valoir tout ce qu'ils ont à dire, etc. Pour euh, tout ce qui a été litigieux, euh, tout ce qui est, euh, voilà, tout ce qu'ils veulent euh, rapporter, leur enregistre en cachette. Mais en fait, non, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut prendre un témoin, des témoins, deux, trois témoins. Et euh, c'est ce qu'il faut faire. Et vous allez savoir pourquoi, en fait, euh, que je dis tout ça à la, au cours de du partage. Parce que tout à l'heure, euh, enfin ce matin, euh, une soeur m'a téléphoné. Et vous allez savoir, je vais expliquer tout ça bien comme il faut euh, euh, par la suite. Donc vous allez voir. Donc, on voit par là que euh, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi, deux, deux, avec toi une ou deux personnes afin que, par la bouche de deux ou trois témoins, toute parole soit ferme. Vous voyez Et, euh, donc, et aussi dans Deutéronome 19, verset 15, « Un seul témoin ne se levera pas contre un homme pour une, une iniquité ou un péché quelconque, quel que soit le péché. Mais sur la bouche de deux témoins ou sur la bouche de trois témoins, la chose sera établie Quand un faux témoin se lèvera Contre un homme pour l'accuser d'apostasie Les deux hommes qui ont la controverse Se tiendront en face de Yahweh, en face des prêtres Et des juges qui seront là en ce temps-là C'est-à-dire qu'en fait ben, Si quelqu'un se lève Pour euh, euh, Quand un faux témoin se lèvera Contre un homme pour l'accuser euh, ben, En fait, il dit quoi Les deux hommes qui ont la controverse, c'est-à-dire qu'en fait Les témoins qui ont entendu les choses Il ben, faut qu'ils disent la vérité aussi parce qu'il y a des témoins, ils peuvent même aller mentir, mes amis Il y a des témoins ça, ça, ça, pas, Je ne sais pas si ça s'est arrivé à des frères et sœurs On expose tout ça aussi dans la lumière La vérité, parce que vous savez que euh, Un chrétien, il aime la vérité Nous aimons la vérité, nous aimons crier haut et fort La vérité, c'est tout ce qui nous intéresse La vérité ou la vérité C'est ça qui nous intéresse, mes amis Donc il y a même des témoins qui peuvent entendre la vérité Vous voyez, frères et sœurs Et ils vont pas répéter le, le bon, le bon <rire> Ça c'est encore grave ça mes amis Ils vont répéter un faux témoignage Ils vont me littéralement mentir mes amis Vous Voyez parce qu'ils vont voir ils, ils, ont, ils, ils osent pas dire la vérité Donc ils vont cacher la vérité Même s'ils ont entendu la vérité Vous voyez frère? Ça c'est grave et je crois que Si ces choses sont dites ce soir Je crois que beaucoup de chrétiens doivent vivre aussi cela Doivent passer par aussi ce ces genre de De, de, de, de, de, de, de, de faits mes amis, c'est terrible mes amis Vous voyez frère et sœurs. Alléluia Donc, il y a des chrétiens Je, je, je suppose, hein, s'il y en a qui, sont, qui ont vécu ces choses ben, Vous pouvez l'exposer aussi Ou par commentaire Ou, ou chat, comme vous voulez Voilà. Tu as pris deux témoins, deux trois témoins Pour aller régler une affaire Les trois, deux trois témoins Tendus que la vraie version des choses Maintenant pour aller Exposer les, euh, cette, cette, cette, cette, cette, Toutes ces vérités eux-mêmes, ces trois témoins-là, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont bégayer, ils vont changer de langage, mes amis. Ils vont mentir, ils vont cacher quoi La vérité, mes amis. Ah, C'est grave ça encore, mes amis. Vous voyez Donc voilà ce que nous, nous, nous enseigne la parole du Seigneur. Voilà. Et on part par là pour euh, un frère ou une sœur euh, qui a péché ou, ou si on veut euh, comment dire, avoir des, des, des versions de, de, de tout un chacun, et bien de prendre des témoins, etc., et non aller prendre un enregistreur pour filmer, enregistrer en cachette, tout ça. Et ça, c'est machiavélique, en fait. Ça, ça c'est ténébreux, mes amis. Vous voyez, frères et soeur Alléluia Donc, on voit par là, dans la, la loi, toujours, qu'on a appris tout à l'heure. Que dit la loi En matière civile, sociale ou commerciale, la retranscription d'un enregistrement vidéo, audio, effectué à l'insu d'un tiers n'est pas possible. Ce mode de preuve est en effet considéré par les juges Comme un procédé déloyal Donc en gros, ce n'est pas loyal de faire ça mes amis Voilà pourquoi si euh, mon frère, ma soeur, tu es dans ces choses Il faut se repentir Vous voyez, c est, c est, Il faut se repentir en vérité Parce que ce n'est pas loyal Si toi tu pratiques ces choses mon frère, ma soeur ben, Il faut se repentir Comme moi j'ai pu te dire, auparavant je l'ai fait eh ben, je, je, je ne pratique plus ça, je me suis repenti vous voyez, frère et sœur Donc, les cas qu'on a pu régler, ces derniers cas qu'on a pu régler. On a appelé avec des témoins. Maintenant, je prends des témoins, maintenant, moi. <rire> des témoins, deux, trois personnes. On appelle personne, une personne. On voit la personne avec des témoins. C'est comme ça qu'il faut fonctionner souvent. Parce que, frère, les choses sont tellement mal retranscrites, frère et sœur. Tellement mal... Euh, parce qu'on est en même temps. Alors, il y a des possibilités. Il y a des, la possibilité où tu retranscris une information, mais pas correctement. Parce que tu n'as pas fait exprès vous voyez, Ça peut arriver parce qu'on est humain On peut se tromper dans comment on retranscrit quelque chose Qui peut être mal formulé À ce niveau-là, on est humain, on peut se tromper vous voyez. Mais il y, a, il y a aussi le côté où euh, on le fait de manière intention, intentionnelle C'est que de ton propre chef, consciemment et Le Seigneur connaît ton cœur, il connaît nos cœurs Consciemment, on va retranscrire quelque chose qui est faux Là, mon ami, c'est grave devant le Seigneur, mes amis. Parce que le Seigneur sait qu'on n'a pas fait exprès de dire quelque chose, dire quelque chose qui n'a pas été dit comme ça. Vous voyez, frères et sœurs Alléluia. Donc, on voit par là que la loi nous dit quoi Voilà, euh, c'est déloyal. C'est un procédé qui est déloyal. Donc, nous qui sommes chrétiens, qui prenons la vérité, qui, qui voulons aller au ciel, qui voulons être justes, et si nous pratiquons ça, frère, nous sommes déloyaux, peu importe envers qui. Même si c'est le pied des pécheurs, frère, c'est déloyal. C'est pour ça que dans le titre, on a mis frère ou sœur, ou d'une personne. Parce qu'on peut dire, ah, mais comme c'est un païen, comme c'est un pécheur, comme c'est un inconverti, on peut l'enregistrer. Non, non, non, non, non. non. C'est valable pour tout le monde, mes amis, ça. Vous voyez, frère et sœur Donc, c'est un procédé qui est déloyal. Vous voyez, frère et sœur Et est donc systématiquement écarté des débats. Cette appréciation du caractère déloyal, alors je relis bien pour bien articuler, cette, cette appréciation du caractère déloyal de l'enregistrement audio ou vidéo est notamment fondée sur l'application de l'article 9 du code, du code de procédure civile, qui dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires. Au succès de sa prétention La situation est en revanche plus souple En matière pénale Puisque l'article 427 du code de procédure pénale Prévoit les infractions Voilà les infractions Peuvent être établies par tout mode de preuve Non seulement le procédé s'avère donc déloyal Mais il, il expose de surcroît son auteur à une condamnation pénale, mes amis. C ça, c'est lit, c'est grave ce qui est écrit quand même là. Non seulement procédé, mais non seulement le procédé s'avère donc déloyal, mais il expose de surcroît son auteur à une condamnation pénale. C'est-à-dire que tu peux avoir une condamnation pénale, mon ami, pour l'enregistrement, euh, mon frère, ma soeur, nous autres, si nous faisons ces choses, nous pouvons avoir une condamnation pénale. Si quelqu'un porte plainte contre toi, contre, moi, contre nous autres, chaque personne qui peut faire ces choses. Si quelqu'un porte plainte contre toi, moi, contre nous, si nous pratiquons ces choses, mais ben mon ami, c'est ben compliqué pour nous. Voyez? L'article 226 1 du Code pénal prévoit ainsi une sanction assez forte pour ce type de comportement en. En Son alénia alénia premier est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait au moyen d'un procédé quelconque volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui. mes amis, c'est chaud. Voilà le voilà ce que dit la loi. Là. mon frère, ma soeur. Si quelqu'un t'enregistre, si quelqu'un porte atteinte à ta vie privée, etc., mon ami, bon, voilà ce que le dit la loi. Hein, porte tu peux porter plainte Et c'est la prison pour la personne qui fait ça Ou, le, ou une, une grosse amende de 46 000 euros Mes amis voici, voici ce que dit la loi là mes amis Vous voyez frères et soeur Vous allez comprendre pourquoi je parle de ça aujourd'hui là mes amis C'est grave Ah oui Mes amis c'est grave Au moyen d'un procédé quelconque Volontairement de porter atteinte à l'intimité De la vie privée d'autrui Premier En captant Enregistrant ou transmettant sans le consentement de, de leurs auteurs Des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel Mes amis, Mimi En fixant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de celle ci L'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé C'est-à-dire dans un lieu privé euh, si on transmet l'image de quelqu'un qui est dans un lieu privé, frères et sœurs euh, ben, Du coup, qu'est-ce qui se passe ben, C'est aussi sans son consentement et Je J'ouvre une parenthèse aussi par rapport à ça Alléluia, je bénis le Seigneur euh, y a, ça a Il Ça arrivé qu'il y a des personnes qui, nous, qui ont participé à des programmes que nous autres avons fait qui ont, qui ont, qui ont, Et qui ont été filmés Frères et sœurs Et euh, même des baptêmes qui ont pu avoir lieu et voilà, je ne dirais pas vos noms, assurez-vous. Et ces mêmes personnes par la suite nous ont contactés pour qu'on puisse couper leurs vidéos. Vous voyez, frères et sœurs Donc, on s'est dit, ben, en fait, nous, nous, souvent, on filme nos baptêmes, on filme nos programmes. Donc, personnellement, on a, on a dit à ces personnes-là que la prochaine fois, vu que c'est filmé, ben, les baptêmes ou voilà, eh ben, surtout simplement, de ne plus aller baptiser les personnes pour ne pas avoir euh, qu'on puisse aller couper des vidéos parce que quelqu'un apparaît sur la vidéo, etc., parce que c'est vraiment un travail compliqué, vous voyez Et euh, donc voilà Donc surtout que euh, les, les programmes qu'on peut faire, c'est des, des, des programmes en lieu public Donc du coup, euh, si c'est en lieu public, en fait, en vérité euh, Et si c'est filmé, ben, en vérité, il ben, ne faut tout, tout simplement pas venir Si on ne veut pas être filmé dans un lieu qui est public et, euh, qui, euh, ben voilà, qui, qui, qui est pour tout le monde, vous voyez frère et soeur Donc voilà en fixant, en enregistrant ou transmettant sans le consentement de celle-ci l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. En captant, en enregistrant ou transmettant par quelque moyen que ce soit la localisation en temps réel ou en différé d'une personne sans le consentement de celle-ci. C'est terrible ça, mes amis. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas transmettre euh, la localisation de quelqu'un. Ah, il est là, il est caché quelque. <rire> mes amis, c'est compliqué ça. <rire> Au-delà de voir rejeter en justice un élément de preuve obtenu de manière déloyale Qu'est-ce délo, délo, qu que ça veut dire par là C'est que la justice là, si cette preuve que tu peux avoir a été obtenue de manière déloyale Et ça dit quoi eh bien eh ben elle sera rejetée <rire> pas, Ils vont dire objection votre honneur <rire> Parce que c est, c est pas, ça n'a pas été fait de manière loyale, c'est déloyal. Vous voyez, frère et sœur Donc, même par... C'est-à-dire que même entre nous, chrétiens, frères et sœurs, si toi, ma sœur, mon frère, tu obtiens quelque chose d'un frère ou d'une sœur de cette manière-là, eh bien, c'est déloyal. Quoi que vous me direz, ben oui c'est c'est, il a été dit ça, ça, c'est quand même vrai ce qui a été dit, voilà. Oui, vous me dire, je, je peux dire oui à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Mais, ça a été fait de manière déloyale, en vérité. Ça a été fait à l'insu de la personne. Vous comprenez, frère et sœur c'est terrible ça, mes amis. Tout justiciable peut donc être lui-même poursuivi pour cet acte. Mimi. <rire> eh, C'est chaud. Hein? <rire> Au-delà de voir rejeter en justice un élément de preuve obtenu de manière déloyale, tout justiciable peut donc, peut donc être lui-même poursuivi pour cet acte. Donc, toi qui fais la justice là. Toi qui veux faire la justice, tu veux, tu veux, tu veux être faire. Tu un justicier, une justicière. Nous-mêmes, on veut. On, nous on veut je, je nous mets tous dans le même bateau, hein, nous tous, hein, On veut jouer les justiciers. On veut faire ci, faire ça, mon ami. Tu vas être poursuivi. <rire> je vous dis la vérité. Hein, Quelqu'un porte plainte pour ça, mais il y a poursuite. Je vous dis la vérité. Ah oui, mes amis, nous sommes dans un. Dans, un roi, dans le royaume des seigneurs. il y a des. C'est l'autorité suprême. Mais on vit dans un monde aussi où il y a des droits et des, des lois, tout ça. Et je vous dis la vérité, si euh, un frère ou une soeur est enregistré à son insu et qui a atteinte à sa vie privée, qui a atteint à son image, qui a atteint, je sais pas, à tout ce qu'on a pu énumérer, porte plainte, c'est la prison, mes amis. Prison et 45 000 euros d'amende. Mes amis, c'est chaud ça, mes amis. Je crois que ce partage nous encourage. Frère, moi, ça m'encourage. Hein. Moi, je ne veux pas rigoler avec ça. Là, je ne vais pas rire avec ces choses, mes amis. C'est grave. Vous voyez, frère et soeur. Alléluia Alléluia Seigneur Vous voyez Donc on relit Au delà de voir rejeter en justice euh, Un élément de preuve obtenu de manière déloyale Tout justiciable peut donc être lui même poursuivi pour cet acte C'est la raison pour laquelle de nombreux opérateurs commerciaux Débutent toute conversation téléphonique En plus j'en ai parlé Voilà par une information claire sur l'enregistrement des échanges, parce qu'ils savent très bien que si ils nous enregistrent en notre insu, eh ben ils vont, ils peuvent risquer la prison et nous dédommager 45 000 euros. Mes amis, mes frères et sœurs, hommes, femmes, Vous voyez frères et sœurs, voilà pourquoi ça là, on doit pas être dans ça. Hein. Si on l'a fait, il faut plus faire ça, faut faut faire les choses selon la parole, là, mes amis. Deux, trois con personnes en conférence et on dit à la personne, attention, parce qu'on ne va pas appeler quelqu'un en cachette. Et on va, voilà, voilà, au Seigneur. Tu parles avec la personne, tu vois, tu parles avec la personne au téléphone et la personne pense qu'il n'y a que toi avec elle. Alors que derrière, quelqu'un d'autre écoute derrière, mes amis. Ça, c'est pareil, ça, c'est déloyal aussi. C'est déloyal, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la lumière, c'est les ténèbres, ça, mes amis. Vous voyez frère et sœur Donc voilà pourquoi qu'on appelle quelqu'un Nous, ben, les frères avec qui on, je, je travaille Qu'on appelle les frères, des gens pour vérifier des choses, etc On leur dit, ben là je suis avec un tel, un tel, un tel, un tel Pour aussi servir de témoin, de témoin etc On annonce la chose directement Vous voyez frère et sœurs, on n'a pas fait en cachette Oui, en fait, euh, non Les gens sont au courant qu'il y a deux trois personnes ici qui sont avec nous Vous voyez, Voilà l'attitude voilà la, voilà du chrétien, frère et sœur euh, du chrétien, de l'enfant du Seigneur. Voilà l'attitude, la, la, la démarche que nous devons avoir. Vous voyez, frères et sœurs C'est magnifique, ça. Frères, j'aime la lumière, j'aime la vérité, j'aime ça, j'aime ça, mes amis. Voilà pourquoi je me suis même dénoncé là-dedans, parce que j'aime la vérité. Vous voyez, frères et sœurs, je ne suis pas là pour dire, faites pas, mais moi, je fais. Vous voyez, ça, c est, c est, je serai un hypocrite. Vous voyez, frères et sœurs Donc, je me suis même mis dans le même bateau. Pourquoi Parce que ben, on aime la vérité, on aime la lumière. Donc, si nous-mêmes on, on, on a péché ou nous-mêmes on a commis quelque chose qui n'est pas bon, on va, je, vais, je vais me dénoncer aussi. Je vais me dénoncer. J'ai fait ça aussi avant. <rire> Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur aime. C'est ce que Yeshua aime, frères et sœurs. Il aime ça en fait. Vous voyez, frères et sœurs. Il, il, en fait, il aime qu'on reconnaisse nos erreurs, qu'on reconnaisse nos fautes, qu'on reconnaisse nos, nos péchés, qu'on reconnaisse là, on a mal fait. Et il prend plaisir en nous. Il va prendre plaisir en toi, mon frère et ma sœur. Lorsque tu vas reconnaître tes, tes, tes, tes, tes péchés, tes défauts, tes failles Là où tu as mal agi Frère, il va, il, va, il va prendre plaisir en toi Je te dis la vérité mon ami Alléluia Voilà notre Jésus-Christ de Nazareth Voilà notre Yeshua de gloire Que nous adorons, qu'on veut louer frères et sœurs, Parce qu'il est merveilleux frère, il est lumière Alléluia mes amis Alléluia Waouh, waouh, waouh, waouh wow, Je suis encouragé là Alléluia donc, voilà, on a vu. Hein? Donc, euh, la déloyauté. Voilà, attendez, je, je reprends le, le, le, le plus, haut, plus haut. Voilà, on a lu par rapport aux commerciaux. C'est la raison pour laquelle de nombreux commerciaux, opérateurs commerciaux, débutent toute conversation téléphonique par une information claire sur l'enregistrement des échanges. Vous voyez Et après, plus bas, je relis. Et un autre, on continue. Hein? Quels sont les modes d'enregistrement considérés comme déloyaux les modes de preuve qui sont généralement considérés comme déloyaux sont ceux qui sont captés à l'insu de la personne enregistrée ou au moyen d'un stratagème. Oh lolo, Seigneur Il peut donc s'agir par exemple d'un enregistrement sonore, d'une conversation avec un smartphone dissimulé dans un sac ou même posé sur la table d'un enregistrement vidéo, d'une caméra de surveillance cachée la déloyauté de ces modes de preuve est caractérisée par deux éléments Non seulement la personne enregistrée n'en a pas connaissance Mais encore, elle n'y est, est pas expressément consentie ah, C'est grave Quels sont les types d'enregistrements recevables en justice Là on fait la loi hein, <rire> Là, Je ne suis pas avocat ni juge mais mais je crois que notre, notre royaume, c'est un royaume de justice, donc on est un homme de la justice. La jurisprudence a été amenée à se prononcer positivement sur la recevabilité de certains types d'enregistrements à plusieurs reprises. Il s'agit principalement de preuves qui, de par leur nature, garantissent que la personne concernée sait qu'elles sont enregistrées. Il s'agit notamment des messages écrits de type SMS, MMS, d'un mail d'échanges de texte vidéo images sont sur une messagerie instantanée whatsapp signal télégramme messenger ou un réseau social facebook instagram twitter les données du fichier transmis sont conservées sur le, sur leur support et peuvent notamment faire l'objet l'objet excusez moi d'un constat d'huissier d'un message vocal enregistré sur la messagerie téléphonique de la personne qui peut procéder librement à sa retranscription Donc si quelqu'un te laisse un message vocal Par exemple eh ben, il peut procéder librement à sa retranscription Alléluia D'une conversation audio comportant dès le début Des échanges, une information claire et explicite Concernant la réalisation de cet enregistrement Je vous informe que cette conversation est susceptible d'être enregistrée Dans tous les cas, la personne apportant d'un... <rire> Dans tous les cas, la personne apportant un enregistrement audio-vidéo comme élément de preuve lors d'un procès doit être en mesure de prouver la connaissance et le consentement de cet enregistrement par le ou les personnes enregistrées. Frère et soeur, c'est ouais, grave ça. Donc, si un frère ou une soeur t'enregistre et va apporter ça euh, quelque part l'enregistrement qu'elle a eu de toi, ben, en fait, euh, la personne qui la reçoit doit demander, <rire> selon la loi, est-ce qu'elle a été consentante Ou est-ce qu'elle est au courant Si elle dit oui Elle est au courant ben Tu peux transmettre Si elle dit non ben Mon ami C'est dans le péché C'est le péché C'est déloyal C'est déloyal C'est le monde qui le dit Ce n'est pas, pas moi C'est écrit Voici ce que dit la loi Vous voyez frère et sœurs Alléluia mes amis Et la Bible nous dit dans Romains 13 Que c'est le Seigneur Qui a, <rire> qui a établi les, les autorités Les juges Les magistrats pour punir ceux qui font le mal. Donc, je crois que ils sont établis par le Seigneur et ils font le travail du Seigneur, mes amis. Alléluia, mes amis. Waouh Voilà pourquoi de, souvent, ben, on, on peut aller porter plainte, on peut appeler la police. C'est comme ça que le monde travaille, le monde agit quand ils ont des problèmes. Même s'ils n'aiment pas le Seigneur, ils vont quand même appeler la police, les autorités. Ils vont passer par les autorités pour régler leurs problèmes. Vous voyez, frères et sœurs, euh, les délits, les choses qui sont graves. Allez, alléluia. Un juge peut-il néanmoins accepter un enregistrement non connu d'un interlocuteur comme un mode de preuve Un arrêt de la Cour de cassation du 25 novembre 2020, voilà, est venu mettre en pavé dans la mare en fragilisant l'interprétation relativement stricte de la jurisprudence concernant la recevabilité d'un enregistrement effectué à l'insu de la personne concernée. Avant cet arrêt, de nombreuses critiques dénonçaient la rigueur de la jurisprudence qui restreignait considérable, considérablement la production d'éléments de preuve dans certaines situations, certaines situations. En effet, une personne ayant connaissance de la réalisation d'un enregistrement veille général, généralement à ne pas dire et ne pas adopter de comportements compromettants. <rire> Terrible, ça, mes amis. On arrive tout à l'heure. Pourquoi ce titre Il comprendre. L'obtention d'un élément de preuve devient alors plus compliqué. Oh là là, c'est très. Voilà, on a bientôt fini. Après, on va partager sur la Bible. Avec cet arrêt de novembre 2020, la jurisprudence évolue de façon considérable en intégrant dans le contrôle de loyauté de la preuve d'un nouveau critère, celui de la proportionnalité. Cet arrêt énonce en effet que l'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats. Le juge devant apprécier si l'utilisation de cette preuve a apporté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve. Lequel, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié, à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but du poursuivi. Cet arrêt vient de, donc tempérer considérablement le rejet des enregistrements effectués à l'insu de la personne enregistrée. Ce rejet n'est donc plus automatique. Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation et de contrôle de la propor proportionnalité de la preuve, notamment lorsque le plaignant justifie d'une impossibilité de prouver autrement son préjudice. Donc voilà, en gros, frère et soeur, je pense qu'on a compris par rapport à ça. C'est très grave, frère et soeur, d'appeler quelqu'un et l'enregistrer en cachette et après aller diffuser euh, cette conversation sans son, son consentement. Et euh, là, ça devient grave en fait, en vérité. Et on va prendre un passage dans, euh, plusieurs, plusieurs passages. Hein. On va prendre un passage plutôt dans dans la Bible. Euh, alors, on va prendre... Euh, alors, Matthieu 26. Attendez, on va chercher le passage. Hein. Voilà. Et avant de prendre Matthieu... Après, euh, si, si un frère ou une sœur pêche, comme dit la parole, il hein, faut lui dire qu'il a péché. ça c'est un péché, etc. Et s'il ne comprend pas, ben, c'est euh, ce que la parole a dit, hein, tout simplement. Après, euh, euh, le péché doit être dénoncé, c'est sûr. Hein. Si quelqu'un pêche, frère, il faut lui dire que là, tu as péché, etc. Ben, ça, on ne rigole pas avec ça, mes, mes frères et sœurs. Et, euh, et du coup, voilà, parce qu'il y a des hommes, il y a des, des personnes avec qui tu peux euh, euh, travailler, mais en fait, c'est des Judas, vous voyez, en fait ils sont, euh, en fait, ils, sont, ils sont, en fait, ils sont, en fait, c'est des Judas. Voilà, on voit Judas, il a trahi le Seigneur. Oh, le Seigneur n'a commis aucun péché, le Seigneur était juste, parfait. En fait, il voulait à tout prix le, le détruire, en fait. Il voulait à tout prix le, le, le, le faire mourir. Vous voyez, frère et sœur Pourtant, le Seigneur, il n'y a rien à reprocher au Seigneur. Il est parfait, il est digne de louange, il est glorieux. Mais Judas, en fait, lui, il voulait l'argent. Vous voyez, frère et sœur On va prendre Matthieu 26, 14. Lui, il voulait l'argent. Mais il y a des chrétiens, eux, ils veulent des postes. Il y a des chrétiens, en fait, ils sont à l'affût d'informations pour rapporter des informations. En fait, ils, ont, euh, ils sont assis entre deux chaises, en fait. Voilà, ils sont assis entre deux chaises. Ils sont, en fait, j'en connais des chrétiens comme ça, j'en connais un hein, frère et sœur. Et, euh, et ce genre de chrétiens, ben, en fait, je me suis rendu compte, mais ils sont... C est, c est, en fait, c'est grave ça, en fait, c'est grave. Ils sont, ils sont dangereux. Vous voyez, frère et sœur, c'est-à-dire qu'ils sont, en fait, ils sont, ils vont prier avec toi. « Alléluia, Seigneur, je t'aime, Papa. » Ils vont prendre part par aussi à, à, comment dire, euh, ils vont prêcher le même message que toi, ils vont prêcher la parole, ils vont... Voilà, mais en fait, c'est des Judas. En fait, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont pas de position. C'est en fait pour euh, euh, se, mettre, se mettre quelque chose sous la dent, ils sont prêts en fait à aller euh, euh, dire tout et n'importe quoi en fait à ton encontre. et euh, Voilà, juste pour être bien vu ou avoir une position ou... Voilà, et vice-versa en fait, ils vont revenir vers toi, oh oui patati, etc. Et en fait, c'est des critiques qui sont en train de balancer à gauche, à droite en fait. Ils n'ont pas de position, ils ne sont pas fermes dans la vérité, frères et sœurs. Tout ce qui les intéresse, c'est être apprécié des uns des autres, appréciés des, des, des hommes, apprécié euh, visiblement, etc. Mais ils ne, ils ne se tiennent pas dans la vérité. Vrai ouais, frères et sœurs, ils n'aiment pas la vérité, mes amis. Ils ne se tiennent pas, la, ils vont, en fait, ils vont changer de langage. Pour sauver leur peau, mes amis Sauver, euh, je ne sais pas sauver quoi Ils vont mentir, ils vont changer de langage Parce qu'ils veulent se sauver Voilà les faux chrétiens, frères et sœurs Ils n'ont pas un langage ferme Vous voyez frère Ils ont un langage différent à gauche, à droite, devant, derrière Le langage est changeant Et en général, quelqu'un qui est un, un pécheur ou un menteur Un menteur ne se rappelle jamais de ce qu'il a dit Un menteur change toujours de version c'est un autre point aussi qu'on va soulever mes amis, frères et sœurs Comment tu veux savoir que quelqu'un il va changer tout ton de version Il ne va jamais raconter la même version mes amis On le voit à la police, quand la police arrête des gens Et eh ben on voit, des, il y en a qui, qui tiennent toujours la même version Et ça, ça, ça coince parce qu'ils ont toujours la même version Et, et souvent des fois, ben, pour, pour certains, pour il certains, y en a qui veulent à tout prix condamner quelqu'un et Ils veulent tirer de lui un autre témoignage pour le coincer mais en fait, il dit tout la même version Mais en fait, tu ne veux pas le condamner, tu comprends Mais il y a des gens en fait, qui vont changer, un menteur, il va oublier ce qu'il a dit Il va oublier tout ce qu'il a dit, il va oublier il va, En fait, un menteur, frère et sœur, il change constamment de, constamment de, de comment dire, de, de témoignage vous, vous voyez, frère et soeur Et euh, on va prendre Matthieu 26, 14 Alors l'un des douze appelés Yehuda, Iscarot, Judas hein, Le Judas, tout le monde connaît Judas, même le monde connaît Judas Tout le monde connaît Judas alors, alla vers les principaux prêtres et leur dit Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai Oui, frères, et Et lui comptèrent 30 pièces d'argent. <rire> et dès lors, il cherchait une occasion favorable pour le livrer. En gros, pour 30 pièces d'argent, donc il a voulu avoir quelque chose en retour. Je te le livre, mais donne-moi quelque chose en retour. 30 pièces d'argent. En gros, vanité, frère. Donc en gros il y a des chrétiens qui ont des positions comme ça Juste pour avoir euh, Pour pouvoir tirer quelque chose Tirer euh, une position dans l'église euh, Une bonne position euh, Être bien vu eh ben, ils vont, ils vont être prêts à tout en fait Pour euh, à tirer des informations euh, D'ici et là Tirer le verre du nez etc comme on dit souvent Voilà pour euh... Mais ça c'est la confusion totale frère et sœurs. La confusion totale mes amis Voilà dans quelle guerre beaucoup de chrétiens sont mes amis Vous Voyez frères et sœurs. C'est grave Et si on va prendre verset 46 Voilà Yeshua trahi <coughs> Abandonné et arrêté <coughs> Et comme il parlait encore Voici Yehuda l'un des douze vint Et avec lui une grande foule Avec des épées et des bâtons De la part des principaux prêtres Et des anciens du peuple Or celui qui le livrait Leur avait donné un signe en disant celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le. Immédiatement, s'approchant de Yeshua, il lui dit Rabbi, je te salue. Et il l'embrassa tendrement. Vous que celui qui va te trahir, frère et ça il va t'embrasser tendrement. Vous voyez, frère et sœur, tu penses qu'il est là parce qu'il t'aime, mais en fait, il va, il va t'embrasser tendrement, frère et sœur. En fait, c'est un traître, c'est un Judas euh, derrière toi. Elle va raconter des choses, cette personne-là va raconter des choses sur toi et devant toi, Alléluia. En fait, c'est un hypocrite, c'est un judas, c'est un traître, c'est tout ça, mes amis. Oui, frères et sœurs Et voilà ce qui règne aussi dans, dans l'église. Oui, frère et sœurs Je dis pas si quelqu'un a péché, il ne faut pas dire qu'il a péché, etc. C'est un traître. Non, ça n'a rien à voir. Parce que beaucoup pensent que lorsqu'on dénonce le péché de quelqu'un ou le mal que quelqu'un a pu faire, on va dire Ah non, c'est un, un traître, c'est un traître, c'est un judas. Non, non, non, mes amis, il ne faut pas confondre les choses, mes amis. Yeshua. Il était juste, donc ça n'a rien à voir. Donc un chrétien qui dénonce le péché, qui condamne le mal, c'est ça, c'est biblique ça, mes amis, de condamner le mal, le péché qui peut se faire, euh, qui peut se faire dans l'église. C'est différent. Donc si on te traite de traite, on te traite de Judas, de traite parce que tu dénonces le péché, frères et sœurs, c'est pas pareil, mes amis, c'est deux choses différentes, mes amis. Alléluia. Vous voyez, frères et sœurs, ce qu'il y a des chrétiens, qui vont dire, non, dis pas, dis pas, dis pas mon péché, garde pour toi mon péché. Et en gros, la personne ne veut pas s'abandonner. Et surtout que la personne ne veut pas abandonner son péché. Elle va continuer à pratiquer le péché, mais elle va dire, dis pas. Parce que ça va me salir, tout ça, mon ami. Mon ami mais ton péché, il faut en sortir. Parce qu'un chrétien véritable ne peut que dénoncer le péché. Oui, frère et soeur. Sinon, ben, toi, chrétien qui ne dénonce pas, tu tombes dans la compromission. Tu deviens un compromis. Et tu fermes les yeux sur le péché. Tu deviens un chrétien ben, coupable aussi. Voilà, mon ami. pécheur aussi. Vous voyez, frère et sœur Donc, en fait, il n'y a pas de sentiment. Dans l'histoire de sainteté, de vérité, de péché, frère, il n'y a pas de sentiment là-dedans, mes amis. Là. Et beaucoup, malheureusement, de chrétiens ben, ferment les yeux sur le péché, ils ferment les yeux et ils pensent que c'est ça de chrétien. Mais mon ami, tu es, es, es, es, es, es, es, es, es un compromis. Tu ne prends pas position pour le royaume des cieux, mais pour le péché. Donc, on va pas là... Euh, Judas, il dit quoi Or, celui qui le livrait leur avait donné un signe en disant Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le immédiatement s'approchant de Yeshua, il lui dit Rabbi, je te salue Et il embrassa tendement Donc, en gros, il y a des gens qui vont te saluer Bonjour ma soeur Bonjour mon frère Bonjour, bonjour Mais en fait, derrière toi là, c'est des, des hypocrites et des Judas Et ils, vont, ils veulent tout faire pour te, te, te détruire en fait, en vérité vrai frère et soeur et Yeshua lui dit « Compagnon, pour quel sujet es-tu ici ?» Alors s'étant approché, il mit les mains sur Yeshua et le saisir. « Voici l'un de ceux qui est avec Yeshua, ayant étendu la main, tira son épée. » Donc on connaît cette histoire. Donc voilà, Donc voilà, il a, il a coupé l'épée, l'oreille de Malchus. Voilà, on l'a lu. Donc euh, voilà, et au verset 56. « Mais tout ceci est arrivé afin que les écritures des prophètes soient accomplies. » Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Donc, on voit par là que euh, ça devait s'accomplir comme ça, en fait, en vérité. Et on voit par là que Yeshua, ben, il a été abandonné par tous les disciples. Et euh, tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Vous voyez, en gros, je pense qu'ils ont eu peur. Ils ont, pas pu, ils ont eu peur de mourir. Ils ont eu peur de, comment dire, ils ont eu peur d'affronter, en fait, tout ça. Et ils ont laissé le Seigneur seul. Et pourtant... On a vu qu'ils ont marché avec le Seigneur, il y avait la gloire du Seigneur, ils ont mangé, ils ont eu les, les, les pains, les miracles. Ils ont vu des choses, mais en fait, ils n'ont pas pu tenir ferme avec le Seigneur. Voilà comment beaucoup de chrétiens abandonnent le Seigneur à cause des persécutions, à cause des combats, à cause, comme tout à l'heure j'ai pu dire, ils ne tiennent pas position dans la vérité. Ils sont incapables de parler sur la vérité. Vous voyez, ils vont changer le message, ils vont changer de, de comportement, ils vont changer de, comment dire... De, de, de, de, de témoignages, ils vont entendre A, mais ils vont retranscrire B, D, C, X, Y. Frère, ça, c'est des chrétiens qui don't... Ils ne sont pas propres au royaume des cieux. Je vous dis la vérité, vous me direz, je suis dur. C'est la vérité. Un chrétien, frère, il est ferme dans la vérité. Vous comprenez, frère et sœurs Après, vous me direz que Pierre aussi, euh, il n'a pas tenu ferme, il a, il a renié le Seigneur. Après, oui, mais ça peut arriver. Mais euh, on est humain, je, je, je peux le comprendre. Je, je suis aussi humain. Ben, je vais vous dire un, un chrétien ne pratique pas ça en, fait, en vérité frère Vous voyez frère et soeur Un chrétien ne pratique pas ça Un chrétien il est ferme dans la vérité Vous voyez frère on ne peut pas euh, Comment dire faire un chrétien mentir consciemment comme ça Vous voyez frère on te dit Ah mais pas vrai c'est pas ça Tu sais que c'est pas ça Mais ben, tu vas aller dans le sens De ce qui est dit pour Ne pas euh, comment dire, être euh, rejeté Ou mon ami ben, tu seras re rejeté du Seigneur mes amis mettre rejeté des hommes et ne pas être rejeté du royaume des cieux, mes amis là. Mais beaucoup de chrétiens sont prêts à être rejetés du Seigneur pour ne pas être rejetés de la synagogue, rejetés des, des frères et sœurs. Donc ils vont fermer les yeux sur le péché. Voilà le, le, le, le, tout ce qui se passe dans l'église aujourd'hui, frères et sœurs. La, la, notre chrétienté, elle est malade, frères et sœurs. Vrai, ouais, frères et sœurs C'est grave. Vous voyez et, euh, et, et même par rapport à... Euh, en fait, le, le cas de Judas, là, il est terrible. Hein? Il est vraiment grave, ce cas de Judas, parce que un, un jour, euh, par la grâce du Seigneur, voilà, on a, moi, personnellement, je me suis vraiment investi par rapport à un mariage d'un frère et d'une sœur. Et, euh, et cette personne-là, cette sœur-là en question, ben, on a beaucoup encouragé, etc. On a beaucoup encouragé, beaucoup encouragé depuis, euh, depuis plusieurs... Plusieurs temps en fait, beaucoup encouragé, beaucoup encouragé. On a prié, on a mis la main là pour leur mariage, etc. etc. etc. Surtout, voilà, on s'est beaucoup investi quoi, tu vois, vous voyez. Et un jour, j'entends qu'on me dit que cette soeur-là en question, devant des inconvertis, devant des chrétiens, disant Ah, à son mariage, je ne prêcherai, je toucherai pas au micro dans son mariage. Frère, mais quand j'ai appris ça par là-dessus, j'ai dit Mais. Mais c'est si, si, si, si. grave ça quand même Comme si moi je réclame de prêcher dans les mariages moi. Vous voyez frère et soeur Et d'ailleurs c'est pas écrit dans la Bible Que euh, ceux, ceux qui, qui prêchent la parole Doivent forcément prêcher dans les mariages Des, des uns et des autres C'est pas écrit dans la Bible Vous voyez frère et soeur Moi même à mon mariage c'est moi même qui ai prêché Donc toi qui vas te convertir, qui va te marier C'est pas la peine d'aller chercher un prédicateur En fait tu n'es pas obligé je dirais D'aller chercher un prédicateur, un ancien Etc pour qu'il prêche dans ton mariage pour que... Non tu t'es pas obligé tu peux même toi-même évangéliser ta famille dans ton mariage, mes amis, frères et sœurs. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, quand j'ai entendu que cette, cette sœur-là, elle dit ça devant des inconvertis, des, des chrétiens, mais en fait, j'étais choqué. Parce que devant moi, « Ah, mon frère, mon frère, mon frère, mon frère, Et derrière, j'ai entendu ça, j'ai fait « Mais il y a un problème. » Et j'ai vu l'hypocrisie, je me dis, « Mais notre, notre chrétienté, elle est hypocrite. » Vous comprenez, frères et sœurs? Hypocrite, mais Mais c'est grave. » Et derrière toi, c voilà ce qu'on voilà ce qu'on dit, voyez. Donc en fait, c'est comme Judas, c'est la même chose, frères et sœurs. Et c'est grave. Donc quand j'ai appris ça, j'ai dit, j'étais scandalisé oh Seigneur, oh lolo. En fait, des fois, tu peux marcher avec des gens, des frères et sœurs. Je vous dis la vérité, je dis pas qu'il faut qu'il faut aller soupçonner le mal, voyez. Euh, mais par, par, par là, on peut voir que il euh, y a un problème. En fait, tu, tu, tu, en fait tu, en fait, des fois, on peut être naïf. Je vous dis la vérité, on peut être naïf. Et on peut t'utiliser pour faire des choses, te manipuler pour, euh, comment dire, euh, euh, je vous dis, il y a beaucoup de manipulations dans la chrétienté, beaucoup de manipulations. Oui, frère et soeur Et on voit Judas par là, euh, le comportement qu'il a eu, ben, c'est complètement hypocrite. Il dit, Amen devant et derrière, euh, euh, derrière c'est autre chose. Il, a, il voulait détruire le Seigneur. Oui, frère et soeur Après, par rapport à ça, je ne tiens pas rigueur du tout. Hein. Qu'on ne veuille pas que je prêche à un mari, je veux pas ça, ça c'est même pas mon problème ça. J'ai jamais demandé à la personne de prêcher dans, dans leur mariage. Alors là, s'il y a des frères et sœurs qui ont pu demander si c'était leur, leur, leur propre chef, vous voyez frère et sœurs, comme un jour, un frère s'est marié, en 2000, je ne sais pas quelle année encore, j'ai oublié son, son année, et il me demande de prêcher à, à son mariage. Je lui dis, ben, ok, d'accord, c'était prévu comme ça. Et à son mariage, je vois qu'il y a des, des aînés, hein, des aînés en la fois, voilà, qui étaient à ce mariage-là, et je lui ai dit, par contre, il y a des aînés qui sont là... Euh, je, je, je préfère que tu laisses un aîné prêcher. J'aurais pu prêcher si je voulais. Si je voulais, j'aurais pu prêcher la parole, le Seigneur. J'aurais pu prêcher librement, j'aurais pu le faire. Mais j'ai dit non. Il y a des aînés qui sont là, laisse les aînés prêcher. Euh, j'ai appelé un, un aîné en particulier. Je lui ai dit, ben, je, voilà, je, te, je préfère que tu, prêches, tu puisses prêcher. tu es là, je j'ai pas envie de prêcher. Euh, j'ai pas envie de prêcher. Je, je préfère que tu tu prêches. Et en fait, même par rapport à ça, j'aurais même dû dire aux frères en question euh, qui se marient de désigner quelqu'un parce que c'est moi-même qui est parti désigner quelqu'un est-ce que tu peux prêcher et ça encore bon ça ça si ça si à si, refaire avec les si on peut refaire le monde comme on dit mais c'est au frère en fait qui se marie c'est lui qui décide en vérité qui doit prêcher ou pas en fait en vérité il y a pas en fait, c est, c est, c est, en fait le mariage c'est familial ça n'a rien à voir que les prédicateurs les anciens ça n'a rien à voir c'est familial le mariage donc en l'occurrence ce frère-là on peut faire euh, prêcher qui veut en vérité Vous voyez mais parfois en tant que chrétien On peut mettre des principes Parce qu'on parle beaucoup de principes dans la, la chrétienté, Les principes, les principes, les principes du royaume Les principes, frère, trop de principes Tue les principes, voyez Trop de principes, frère, t'emmène dans, dans, un, dans un fonctionnement Frère, qui n'a rien à voir avec la Bible Vous comprenez voyez, on veut tellement mettre des principes En vérité qu'on on oublie, en fait on oublie, on oublie Jésus On oublie même la parole du Seigneur Et pour mettre en pratique, quoi, les traditions des hommes La plupart du temps, mes amis, frères et sœurs vous voyez, frère et sœur Donc, les principes, les principes et les principes et les principes et les principes et les principes. principes, Ce les principe, frère, c'est on oublie l'évangile pur, véritable, simple du Seigneur. Et on bâtit autre chose, on bâtit un autre fonctionnement, on bâtit des traditions. Et nous-mêmes, on bâtit de nouvelles lois, doctrines, etc. Et, euh, et c'est le chaos après, frère et sœur. Donc, en réfléchissant, je me dis, mais en fait, le frère aurait pu désigner quelqu'un à qui, à qui veut prêcher. Parce que je lui ai dit, non, il y a un ancien qui est là, un aîné qui est là. Donc... Euh, je ne veux pas en fait prêcher parce que l'aîné est née là, tu vois, tout simplement. Et euh, donc voilà. Et, euh, et, du coup, euh, et du coup, on a avancé dans, dans, dans, dans cette démarche-là. Et je n'ai pas prêché dans ce mariage-là. Je pas prêché. J'ai préféré que l'aîné puisse prêcher, tout simplement. Et euh, alors qu'on aurait pu faire autrement, tout simplement. Donc, euh, donc voilà, frères et sœurs. Et, euh, et le but de ce titre, de ce partage, c'est quoi Pourquoi euh, ce partage alors ce matin, une sœur, voilà, je ne dirai pas ton nom, ne t'inquiète pas, je ne dirai pas ton nom, mais je me dois de dénoncer ça quand même parce que c'est quand même euh, grave quand même, voilà, et euh, ce, qui a été, ce qui a été fait, voilà, et euh, de ce qu'on t'a dit de faire plutôt je dirais, et que tu as fait malheureusement, et, euh, et qui, qui, qui est très, est, comme je te, je te l'ai dit, hein, ça m'a scandalisé, je l'ai dit clairement à la sœur, en fait la sœur ce matin m'appelle à 7h30, voilà de, de la Guadeloupe, hein, de, à 7h30 de la Guadeloupe. Et euh, une sœur, qui, par la grâce du Seigneur, qu a, qui travaille dans. Euh, qui travaille, voilà, au sein d'une vision que le Seigneur m'a demandé de mettre en place en Guadeloupe, une était Caraïbe, voilà. Et euh, donc voilà. Et euh, la sœur m'appelle ce matin, voilà, pour m'informer de deux points. Euh, deux points. Euh, par rapport à, bon bref le premier point, je ne vais pas forcément épiloguer là-dessus, le premier point, voilà c'est plus elle, hein, voilà, bref. Et euh, le deuxième point qui est plus intéressant c'est qu'elle me dit qu'il y a un frère, voilà, un frère que je ne connais pas, je ne le connais pas ce frère-là, j'ai déjà entendu, on m'a déjà évoqué son nom à certaines reprises mais je ne le connais pas personnellement, je n'ai jamais parlé avec lui, je ne me, me trompe pas, enfin en tout cas je ne le connais pas. Voilà, je n'ai jamais échangé avec lui, je ne sais pas qui est cette personne. Donc voilà. Donc cette personne euh, apparemment me dit que ma soeur était en, en France. Là elle est revenue en Guadeloupe. Et elle me dit que euh, ce frère-là a eu des informations à mon encontre, etc., etc., etc., etc. Et, et, et le, ce frère-là, lui, je ne pas son nom. Pour l'instant, je ne dirais pas son nom pour l'instant. Parce que son nom me revient beaucoup, mais pour l'instant je ne dirais pas son nom. Mais euh, moi personnellement, s'il si faut dénoncer son nom, je, ça c'est pas un problème ça. Donc pour l'instant, je dis pas son nom. Voilà. Il dit à la sœur, euh, il ramène des informations à, à mon encontre sur moi, voilà. Et euh, qu'on lui a qu'il qu a reçues, voilà. Et, euh, et il dit à la sœur de quoi De m'appeler et de m'enregistrer en fait. De m'enregistrer. D'enregistrer la conversation téléphonique, je sais pas quoi. Vous voyez donc, c'est ce qui a été dit à la fin de, de, de ce qui m'a été révélé. C'est ce qu'elle m'a dit, la sœur Donc, du coup, ce frère-là reçoit une information sur moi. Lui-même ne m'appelle pas. Vous voyez, <rire> voyez Mais il envoie une sœur je dirais même, faire le sale boulot, s'il si, si, si, faut parler comme ça. Faire ce travail machiavélique, frère et sœur de m'enregistrer au téléphone avec la sœur mes amis. Vous voyez pas que. Frère, c'est diabolique, ça, mes amis, ça, frère. C'est diabolique. Mes frères et sœurs. Là, je vais dénoncer ça haut et fort. Moi, je, je vais dénoncer ça haut et fort, mes amis. ça. Alléluia. Ah oui. Vous voyez, frères et sœurs Donc, il dit à la sœur de m'appeler et de quand même enregistrer la conversation. D'enregistrer la conversation. Donc la sœur, elle suit son enseignement. Alors que la sœur, ben, par la règle du Seigneur, ben voilà, ben. Euh, elle travaille dans l'unité Caraïbe, tout ça, etc. Et euh, puis voilà, il y avait. Donc. Faire quelque chose comme ça frère et soeur, mais Vous ne voyez pas que c'est C'est grave mes amis Donc la soeur a été manipulée par ce, Cette personne là Voilà et, euh, et, euh, et qui pousse notre soeur à, à, à m'appeler Et m'enregistrer <rire> Me posant des questions tout ça Je dis à la soeur euh, quoi, Attention j'ai rien dit de De, moi, je, de toute façon c'est la vérité que je dis à la soeur de toute façon. Il n'y a pas de problème par rapport à ça Elle me pose des questions tout ça Je dis mais à la soeur Attends attends attends donc lui on l'a dit ça à lui Lui il veut te dire ça à lui Et moi on me dirait à moi personnellement Mais ce frère là en question Déjà s'il si a en tout cas de dire qu'il te dise clairement les choses Lui même ne sait même pas c'est quoi l'info Enfin il rapporte une information Que lui même je ne sais même pas s'il connaît quelque chose dans tout ça mes amis -là. Enfin je ne pense même pas parce qu'il ne m'a pas demandé Vous voyez Donc il envoie la soeur M'appeler et m'enregistrer en cachette mes amis Donc pendant la soeur me parle Elle me parle, me parle, elle me parle, elle me parle, elle me parle Elle me parle je ressens dans, dans, dans mes pensées de lui demander euh, « Est-ce que la conversation est enregistrée <rire> ?» La sœur me dit « Oui, c'est enregistré. » Alors là, je tombe des nus. Alors là, je me dis « Mais attends, attends, attends, attends, attends. »« Attends, <rire> t'es attends, en train de m'enregistrer là ?» Mais en plus, la ça m'a téléphoné pour me demander quelque chose par rapport aussi à elle, par rapport à une vidéo qui a été faite, etc. Bref, voilà. Voilà. Il y a que le ressauté certaines choses. Bref, voilà. Et du coup, euh, je lui dis "Mais attends, mais attends, tu m'enregistres à mon insu là Mais mais attends, attends, attends, attends, là je, suis, là, je suis scandalisé. Mais là, je suis scandalisé quand même là. Tu attends, tu tu, tu, tu, tu m'enregistres à mon insu." Elle me dit "Oui, euh, c'est tel frère. Voilà, c'est le frère en question. Hein, c'est tel frère qui m'a dit oui de d'enregistrer, d'enregistrer tout ça et." Euh, et euh, donc du coup, en gros, euh, on m'enregistrait pour aller diffuser euh, un enregistrement. Enfin, m'a dit qu'elle n'allait pas, elle allait pas le diffuser, mais elle allait pas forcément l'envoyer le, à cette personne-là. Et après, on sait pas comment les choses se font, vous voyez. Quoique, ben moi, j'ai rien à cacher. Hein. De toute façon, j'ai rien à, dire à la soeur de, de, de, de bizarre ou de péché ou de quoi. Mais en fait, c'est le, c'est le en fait, c'est le principe. Vous voyez, frère, c'est le principe qui m'a vraiment déplu que cette personne-là. -là, J'espère je, je, je, qu'un jour je te verrai en Guadeloupe. Ça, Je, je, je l'espère vraiment. Ah oui. Et, euh, et d'ailleurs, quand on fait des missions aux Antilles, je, moi personnellement, je n'ai jamais vu cette personne-là. Je ne l'ai jamais vue. Je sais même pas c'est qui. Bon, je, je, on m'a déjà parlé de, de, de, de son nom-là, de ce nom-là. Mais lorsqu'on ira en Guadeloupe en mission, j'espère que je te verrai. J'espère je, que tu vas écouter ce partage aussi en même temps. Et que je te verrai, que tu viennes me. Qu'on puisse discuter en face en face. Voilà. Alléluia. Oui frère et soeur. Donc, en fait, c'est quel travail diabolique, frères et sœurs, de faire que... En fait, pour moi, c'est la manipulation. Ça, c'est la mani Donc, la sœur, là, elle était... Pour moi, elle était manipulée. Manipulée et, euh, en faisant ça. Mais qu'est-ce que ça a produit, ça Mais en fait, c'est une confiance qui, qui se brise. Parce que la sœur m'a demandé pardon après. Pardon, tout ça, il n'y a pas de problème. On peut on pardonne, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais la confiance, là, mes, mes frères et sœurs, ça met un coup à la confiance. C'est-à-dire qu'on travaille avec des personnes, vous voyez euh, euh, avec des personnes qui sont capables de t'enregistrer d'aller te donner des... <rire> Oh là là Oh je suis, je suis, je suis, je suis là je suis dépassé hein. dépassé mes amis Oh là là mes amis Donc un frère sort de nulle part comme ça dit à la sœur enfin de nulle part voilà il, je pense qu'ils doivent se connaître voilà mais qui dit à la sœur de venir m'appeler de m'enregistrer mes amis un frère qui avec qui on travaille, parce que l'Unité Caribe, c'est l'œuvre du Seigneur. On fait, euh, je ne suis pas physiquement forcément avec eux, mais on, on est quand même en relation par rapport à l'œuvre qui se fait. Voilà, quoi qu'il travaille aussi euh, indépendamment avec le Seigneur, librement avec le Seigneur. Mais on est une famille dans le royaume, donc on, on s'encourage. Vous voyez, frères et sœurs, qui m'enregistre. Donc en fait, ça produit quoi Mais ça, ça, ça crée une cassure, c'est compliqué, frères et sœurs, vous voyez Vous voyez ce que je veux dire Donc en fait, c est, c est, voilà pourquoi C'est ce partage de ça même temps que je, je crois, va aider tous les chrétiens à ne pas pratiquer ce genre d'acte de, de, qui est complètement déloyal. C'est déloyal, mes amis. C'est diabolique, ça. Vous voyez, frère et soeur, c'est diabolique. Est-ce qu'on voit le Seigneur faire ça Est-ce qu'on peut imaginer le Seigneur appeler... Des fois, il faut se poser la question, est-ce que le Seigneur refait ça Est-ce que le Seigneur va appeler quelqu'un, frère et soeur, enregistrant cachette et aller transmettre ça aux disciples Vous ne voyez pas que c'est compliqué, mes amis. Il va appliquer Deutéronome 19, il va appliquer Matthieu 18, comme on l'a lu. On va appliquer ça. Voilà pourquoi, comme j'ai dit, nous, c'est ce qu'on pratique maintenant. On pratique ça, on n'a plus le faire auparavant. Mais ça, là, c'est fini, mes amis. On, on, on prend des, des, des témoins et on fait avec les témoins, les témoins, mes amis. Voilà ce qu'il faut faire. J'explique à la soeur voilà, ce qu'il faut faire par rapport à ça. Comment, nous, on fonctionne. voilà. Et, euh, et que, voilà, il ne faut plus faire ça, en fait. Faut, en gros, il faut, faut, faut prendre des témoins. Et la soeur m'a demandé, oui, est-ce qu'on peut prendre des témoins Est-ce qu'elle peut m'appeler avec le frère en question pour savoir J'ai fait ma soeur, en fait, en fait, par rapport à ça, vous n'êtes même pas concerné par rapport à, à tout ce qui a été dit dans ce que le frère lui a dit. Donc, en vérité, ça sert à quoi de, en gros, voilà, c'est n'est pas en gros euh, la, la peine de venir m'appeler, tout ça. ça. Ça sert à quoi, en vérité, tout ça, là, vous voyez, frère et soeur Donc, en fait, qu'on n'est pas, euh, enfin, bref, voilà, je ferme la parenthèse. En tout cas, ce frère-là là, qui a poussé la sœur à faire ça, là il faut te repentir. Euh, je pense qu'il sait c'est qui. Ton nom, Je ne vais pas dire ton nom, mais si je, moi, je, je serais capable de dénoncer ton nom si les choses comme ça, comme ça continuent. Je vais dénoncer ton nom clairement parce que le Seigneur fait un travail aux Antilles et des personnes comme ça viennent détruire, salir le travail du Seigneur. Frère, on ne joue pas avec ça. Nous, on rigole pas avec ça, frère et soeur. Les âmes du Seigneur, on ne joue pas avec les âmes du Seigneur, mes amis. Ouais frère et sœur, ça, ça va créer quoi ça fait quoi? Mais ça fait monter des gens contre les gens, mettre des semences dans les cœurs contre les uns et les autres, frères et sœurs. Et c'est grave. Vous voyez, frères et sœurs? C'est grave ça, mes amis. Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh. Vous voyez, frères et sœurs? Et, euh, et c'est compliqué. Et euh, c'est grave ça, mes amis. Donc, cette personne a dit à, à la sœur d'appeler euh, pour m'enregistrer. j'étais choqué quand la sœur me dit ça. Elle m'a dit non, c'est elle qui m'a demandé d'enregistrer la conversation. Et après la femme m'a dit j'ai supprimé. Elle m'a dit, là je ne peux pas te mentir, euh, oui j'ai enregistré, mais là je supprime. Elle m'a elle dit qu'elle a supprimé. Elle a supprimé, etc. J'ai fait, ben oui, je... elle m'a dit, bon, si tu... elle m'a dit, si tu ne veux pas être auditionné, eh ben je vais supprimer. Donc en fait, j'étais auditionné, en fait. <rire> j'étais sous audition pour chercher quelque chose pour me condamner. Peut-être. Je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on cherchait Quelque chose pour me découper la tête ou me condamner, une conversation. Voilà pourquoi maintenant, frères et sœurs, celui qui, <rire> celle ou celle ou ceux voilà, pour, qui peuvent nous appeler hein, les uns les autres pour, euh, pour des, des expliquer des choses, je ne sais pas, peu importe la chose. Maintenant, on va faire comme les opérateurs commerciaux. Euh, Appuyez sur un. Quand euh, euh, voilà, je vous pose la question. Est-ce que je suis enregistré Directement, je vous pose la question. Donc maintenant, chacun saura à quoi s'attendre. Est-ce que je suis enregistré et si quelqu'un ment, ben, il a menti, c'est entre lui et le Seigneur. Si dit la vérité, ben, tu veux, et que je refuse d'être enregistré, je refuse d'être enregistré. Sinon, je raccroche le téléphone. C'est comme ça maintenant, frère et sœur, que nous devons agir. Et je, je crois que ce partage va encourager le monde de chrétiens, le monde des chrétiens. Notre, notre, voilà, notre, enfin, monde, notre milieu chrétien. Oui frère et sœur Donc voilà, frère et sœur. Euh, en tout cas, soyez encouragés. Et euh, la sœur en question qui m'a enregistré, ben, je ne t'en veux pas. Je te pardonne, mais il faut savoir que ça, ça, ça brise une confiance. Et, euh, et la suite des choses, on va voir comment la suite des choses vont, vont évoluer. Mais euh, c'est grave ça, ça c'est grave en tout cas, mes amis. Donc voilà, et ça c'est pour servir de, aussi de témoignage, d'encouragement et aussi d'éclaircissement de, de, pour le milieu chrétien. Donc c'est pas pour condamner personne, mais frère, on, on est pour la vérité mes amis, on va condamner le mal. Le mal, on va, frère, je vous dis la vérité, on va dénoncer le mal haut et fort, mes amis. Il n'y a pas oui, on va cacher, on va dénoncer haut et fort le mal. Donc, euh, donc voilà, pour ceux qui nous connaissent, hein, frère, on n'est pas là pour cacher cacher le péché. Frère, on va dénoncer le péché. Tout ce qui n'est pas bon, frère, on dénonce publiquement les choses. Il n'y a pas oui, on va cacher, on dit, frère, je, on dénonce publiquement les choses. Donc, voilà, frère et soeur, en tout cas, euh, donc, euh, que le Seigneur soit béni, soyons vrais, soyons dans la vérité, la lumière, la transparence, et soyons dans l'honnêteté, soyons pas dans la, trans, dans, dans, dans, dans la, dans la transparence, mais bon, ça se dit pas. Soyons pas dans les ténèbres, en fait. Soyons dans la lumière, la transparence. Soyons pas dans les langages changés, double langage, double cœur. Frère, il faut qu'on arrête ça, mes amis. Il faut qu'on soit dans un dans, dans langage unique. C'est ça le message de l'Évangile. Qu'on soit vrai. Tu me poses une question, je te dis ah Et en fait, moi je te dirais ah, si c'est vrai, je dirais ah si c'est faux, je dirais c'est faux. Si c'est vrai, je dirais que c'est vrai. Vous voyez, frère et sœur, je ne vais pas changer de langage pour plaire aux uns, aux autres. Non et Pour ceux qui, nous, qui, me, qui peuvent nous peuvent nous connaître, frère, c'est la, la, la vérité. On n'est pas venu en Yeshua pour vivre dans le péché, pour mentir, pour faire n'importe quoi, pour pratiquer le mal. Frère, on va prêcher la Bible. Vous voyez, frère et sœur, que ça nous coûte la vie ou pas, frère et sœur, on va prêcher ce qui est écrit dans la Bible, mes amis. Alléluia, mes amis. Oh oui, frère et sœur. Que les gens soient glorifiés, hein, que soit béni, soient bénis. Et euh, il est mort pour nos péchés. Et euh, j'aime la vérité, nous aimons la vérité, nous aimons la lumière, nous aimons notre sauveur. Et euh, nous aimons aussi nos frères et sœurs. Et, euh, et le but de, de, de, de, de nos prédications, c'est d'annoncer la lumière, d'annoncer le royaume des cieux. Je ne prêche pas une, une religion, je ne prêche pas une église. Euh, je prêche le royaume, nous prêchons le royaume des cieux. Le royaume des cieux, frères et sœurs. Et qui comprend la justice, qui comprend sa puissance, son autorité, son amour Qui comprend tout ça Donc euh, voilà frère et soeur Donc n'essayez pas de savoir oui, on est dans quelle église on est... Frère, nous sommes dans le royaume Oui frère et soeur, c'est ce qui importe, c'est de savoir qui est dans le royaume euh, C'est le royaume qui nous importe Le Seigneur dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche Il n'a pas dit qu'une église est proche il n'a pas dit qu'un prophète est proche Il n'a pas dit qu'une une vision est proche Il a dit le royaume des cieux est proche Donc en fait pour être sauvé Il faut être dans le royaume Tu n'es pas dans le royaume, tu ne seras pas sauvé mon ami Ah oui, celui qui n'arrête pas au royaume Qui refuse de vivre comme le royaume des cieux Frère, eh bien, il ne sera pas sauvé Alléluia Donc euh, alléluia frère et soeur, soyez bénis Soyons dans la crainte du Seigneur Soyons dans la justice, l'intégrité Et euh, soyons fermes Le Seigneur nous appelle à être fermes voilà les chrétiens que le Seigneur veut Des hommes et des femmes qui sont fermes Qui se disent la vérité en tout temps Qui ne sont pas dans le péché, le mensonge Les ténèbres frères et sœurs qui, Voilà la vérité mes amis Donc voilà frères et sœurs Donc, euh, donc voilà En tout cas moi personnellement si quelqu'un m'enregistre Moi je le dis oui fort hein, M'enregistre à mon insu et, et, et c'est diffusé ici et là, parce qu'on a lu les différentes manières. Un message, c'est pas pareil, un message t'as tu as écrit, donc euh, ça peut se retranscrire, ça c'est pas un problème. Et tu m'appelles pour m'enregistrer et tu retranscris. Je porte plainte. Je porte plainte. Tu iras en prison et, et tu vas me dédommager de 45 000 euros. Voilà la sentence. Voilà la sentence, mes amis. Donc voilà, c'est clair mes amis. Donc si toi frère, ma soeur, on t'enregistre à ton insu, etc. Et on diffuse euh, ce que tu as euh, pu échanger à ton insu, la loi dit qu'il faut porter plainte. Voilà le message. Portez plainte, mes amis. Donc, si on arrive maintenant à porter plainte contre des frères et sœurs, mes amis, là, c'est grave. Hein. <rire> Donc, voilà ce que dit la loi, tout simplement. Et euh, voilà, frères et sœurs. En tout cas, euh, voilà ce que dit la loi. Hein. Voilà ce que dit la loi, tout simplement. Voilà, frères et sœurs, en tout cas, euh, voilà, c'est comme si quelqu'un vient et tape ton enfant. Oui, le Seigneur est là pour nous sauver, il n'y a pas de souci, mais tu vas les porter plainte. Vous voyez, frère et soeur, on est dans un pays où il y a des, des, des juges, des juges quand même, c'est écrit en Romains 13 le Seigneur, c'est lui qui a mis les magistrats en place pour punir ceux qui font le mal. Donc, un chrétien qui va avoir un juge porter plainte, tu n'es pas dans le péché parce qu'ils vient, vient du Seigneur. C'est le Seigneur qui les a institués pour régler les problèmes, pour régler la justice, pour mettre la justice sur la terre, mes amis. Vous voyez, frère et soeur Alléluia Donc, euh, soyez pas choqués que j'ai dit qu'il faut porter plainte, c'est biblique. Parce que le Seigneur les a instaurés sur la terre, c'est pour porter plainte. Voilà, pour euh, régler euh, les problèmes. Donc si on, on tape ton enfant, quelqu'un tape ton enfant dehors, ton enfant se du tu de la dent, je sais pas, il arrive un truc, tu ne vas pas rester comme ça. De, le, je remontre la main du Seigneur. Oui, on remontre la main du Seigneur, mais va, tu peux <m Ronique> aller porter plainte. Oui, frère et soeur, je crois que ça va nous éclairer ça. Quelqu'un te tape, casse ta dent, je ne sais pas, tu, tu, tu, tu peux porter plainte contre la personne pour, euh, pour, pour ce qu'il t'a fait, tu reprends. Et ce pas, oui, un manque de foi ou quoi. Non, tu peux porter peut-être mon frère, ma soeur. Alléluia Donc, euh, soyons vraiment matures, parce que c'est vrai que souvent, les, notre erreur en tant que chrétien, c'est que quand on est dans le Seigneur, on peut, on, on peut devenir comme euh, matrixé. Ou, frère, il faut qu'on grandisse et qu'on qu réalise en fait que, que, qu que quelle est la volonté parfaite du Seigneur en, en vérité, frère et soeur. Oui, frère et soeur, comprenez quel est le bien et le mal Qu'on ne soit pas en fait euh, comme des... Parce que j'ai l'impression que quand on devient chrétien, c'est comme si on, a, on, on oublie qu'on qu a un cerveau, on oublie de réfléchir, on demande à ce que les gens réfléchissent pour nous. Mais frère, il y a un problème. Vous voyez frère et soeur Voilà comment beaucoup de chrétiens se convertissent et c'est les dirigeants d'église qui vont réfléchir pour eux, mes amis. Qui vont leur dire comment manger, où aller habiter, comment euh, euh, avec qui se marier, euh, quel, mon ami, mais on a un problème. Je vous dis la vérité, on a un sérieux problème, mes amis. Oui, frère et soeur. Quelle voiture faut acheter Quelle maison faut construire Quel kibit est à vous Mon ami, ce n'est pas biblique ça, frère et soeur. Vous comprenez Alléluia. Donc, un, un chrétien qui devient chrétien, un, un homme qui devient chrétien, une femme qui devient chrétien, mon ami, tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu la sagesse du Seigneur. Donc, en fait, ce pas aux gens, ce n'est pas à moi personnellement. De réfléchir pour toi Je suis désolé Nous avons reçu l'intelligence du Seigneur Et nous ne sommes pas euh, plus intelligents qu'un autre Nous autres frères et sœurs qui, qui, qui pouvons prêcher la Bible Vous voyez frères et sœurs Un dirigeant ou un pasteur, un prophète, un apôtre, un docteur Un évangéliste euh, Tout ce qu'on veut frères et sœurs N'a pas reçu plus d'intelligence que toi Pour aller diriger ta vie Pour aller maintenant, pour réfléchir pour toi C'est comme si des chrétiens se convertissent On ne sait plus parler, on ne sait plus réfléchir voilà comment aujourd'hui ben on voit, c'est le, le chaos frère et soeur, il faut qu'on arrête ça. Vous voyez, frère et soeur, quand un jour un frère, ne t'inquiète pas, c'est réglé ça, il n'y a pas de problème, hein. il a téléphoné pour demander est-ce qu'il doit héberger telle personne chez lui. et on lui a, Il a appelé moi, après il a appelé Joanne, après sans qu'on puisse le savoir, puisse être au courant qu'il nous a appelé simultanément, enfin l'un après l'autre. Et j'ai dit au frère en question, ah non, non, vois ça avec ta femme. Donc le frère en question, jusqu'aujourd'hui il est touché, il, est, il a compris en fait que, ce n'est pas à nous de diriger son foyer, de, de dire dans son foyer qu'il qu faut, qu faut héberger ou pas en fait, tu voyez Tout simplement de voir sa femme, c'est ça le, le message de l'évangile, frère et sœur. Alléluia Oui frères et sœurs. Et, euh, et c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique frère et sœur, c'est magnifique. Donc on a reçu l'intelligence du Seigneur pour euh, de, déjà dans le monde, on, a, on faisait notre vie déjà on, sans être dans les églises, sans être dans, forcément en communion des frères et sœurs, on, on, on agissait déjà. Vous voyez frères et sœurs Mais maintenant que nous avons reçu le Saint-Esprit Que nous sommes sauvés, que nous sommes restaurés Mais nous, nous devenons doublement intelligents Parce qu'on a reçu le Saint-Esprit Donc le Saint-Esprit nous, nous, nous aide à discerner Le bien et le mal Vous voyez frères et sœurs Waouh, waouh, waouh, waouh, wow. c'est magnifique Vous voyez frères et sœurs Donc il y a des choses en fait Que, que tu, tu peux, euh, comment on dit, des choses Que tu as envie de savoir par exemple Mais le Seigneur peut, il peut, il peut, il peut Tu peux aller voir le Seigneur, il va, il va te donner l'intelligence pour à avancer dans ta vie pour faire les choses parce qu'en fait, le problème qui, se pose, qui peut se poser c'est que le fait de confier tout le temps les choses aux autres confier, confier dans le sens où euh, comment faire les choses, voici, s'il vous plaît aidez moi, en fait on, va, on peut te manipuler le fait de toujours aller dire, oui est-ce que est-ce que je peux, est-ce que si est-ce que ça, en fait on va, on va tu peux risquer la manipulation si les cœurs sont mal inten intentionnés on peut te manipuler, mon frère, ma soeur. Et, et te faire croire même que es, tu ne sais pas réfléchir aussi. Tu comprends? Voilà pourquoi chrétien ne veut pas dire que, euh, que tu n'as as, as, as plus d'intelligence, que tu n'as plus de cerveau. Tu ne peux plus réfléchir. Mon ami, c'est faux, ça frère et soeur. Vous comprenez? Alléluia. Donc je crois que ce partage peut nous encourager, va nous encourager et nous aider aussi à avancer dans notre vie et à être ferme dans, dans le Seigneur. Vous voyez frère, être chrétien ne veut pas dire que nous sommes des balayures Oui, balayures du monde, c'est sûr On est rejeté du monde, c'est sûr Mais être chrétien ne veut pas dire qu'en fait que tu deviens une sorpillère Une sorpillère dans les mains de tout le monde Non, je te dis la vérité Tu appartiens au Seigneur, mes amis Alléluia Tu ne m'appartiens pas à moi Tu appartiens au Seigneur Tu n'es une esclave de personne, frère et sœurs. Alléluia C'est ça le message de l'évangile Vous voyez nous sommes esclaves du Seigneur, nous étions sous des jours dans le monde, etc. Mais aujourd'hui, nous sommes esclaves du Machia.